<laughs> This evening, Christine, who also serves as the Chief Curator and Director of the Sèvres National Museum, will share highlights of Sèvres' fascinating history and discuss the techniques and traditions that keep it at the forefront of contemporary ceramic design. Prior to her appointment at Sèvres, Christine served as the first Chief Curator and Director of the Chateau Borly. Uh, Musee des Arts Décoratifs, Faience, and Fashion, and the Musée Grobet-L'Abédie in Marseille. Christine has also curated exhibitions on decorative arts, ceramics, glass, design, and fashion for the Louvre and the Ceramic Museum in Rouen, as well as for museums in Russia and Taiwan. So, a warm thanks to Christine and her colleague Sylvie Ebrard, who is leading our Design by Hand workshops this week and corrected one of my lines on my plate earlier this morning for sharing their deep expertise and, and dedication to this craft. And a very special, special thank you to our partners at Van Cleef and Arpels for their exceptionally generous support of this program, Design by Hand. And now I have the great pleasure of welcoming my dear friend and Cooper Hewitt trustee, Alain ba Bernard, who is president and CEO of Van Cleef and in our palace of, of, of the Americas. Quite a mouthful. Over to you. Good evening. Thank you very much, Caroline, for this introduction. So I promise I, I won't mention what you did this morning, which is the plate with the name of your son and a beautiful French flag, which is absolutely gorgeous. And I saw like 15 minutes ago. Um, thank you very much to be so numerous in this room. Uh, we are kind of sold out tonight, which is amazing. Thank you so much. So for those of you who have already come to one of these lecture, you know that there are a few differences between uh, Caroline and myself. She's much more charming, she's much smarter and she's much more prepared because she had a long speech and I just have a small piece of paper. <laughs> yeah. um, I am, together with uh, the whole team of Van and Arpels, which is here tonight, incredibly uh, proud and pleased to uh, co-introduce this new chapter of design by hand. I'm, I'm I'm thrilled because because of the Cooper Hewitt and because of the Manufacture de Sèvres because of the Cooper Hewitt, because as uh, Caroline mentioned, we have a, a long-lasting uh, relationship. I usually mention our love story. So I can talk about passion. After four years of design by hand and six years of partnership, six years ago, I'm sure some of you visited the, the first exhibition we organized together, which was called Set in Style, uh, 2011 already, which was the, the exhibition just uh, organized just before the closing and renovation of the, of the museum here, and which was a huge uh, success, and which was the start of a relationship. And since then, we have decided to create this series of uh, lectures and workshops to honor and pay tribute to uh, designers, And, and crafters. Uh, why did we do that? Because we share the Cooper Hewitt and, and Van Cleef Appels the same belief that in this uh, crazy world, this digitalized world, completely uh, dematerialized world, uh, sometimes meaningless, we need some uh, references and we need some uh, human craft. And uh, we believe that uh, the human brain, soul, spirit and hand, can in a way save the world by imagining, by creating, by designing, by crafting uh, unique objects that can change, save the world, or make it at least more beautiful. So that's, that's our belief. Uh, and that's the spirit of design by hand. So tonight it's about the Manufacture de Sèvres. Uh, before that, I'm sure some of you were in the room. We honored uh, a few incredible uh, designers and crafters from uh, Heath ceramics to uh, Pixar which was an original designer and and recently uh, Le Sage uh, studio which was uh, an amazing series as well so we're thrilled I'm thrilled also because it's a manufacture de sèvres uh, manufacture de sèvres cité de la céramique is french quintessentially french there's something about france these days so caroline painted a French flag on her plate. Uh, I don't know, since like two weeks or 10 days, everybody uh, congratulates all the French people in New York <laughs> for any reason. The thing is, before President Macron, there were kings in France, and the Manufacture de Sèvres was created in 1740, first, first in Vincennes, which is on one side of Paris, and then moved to uh, Sèvres in 1756. Uh, which is on the other part of Paris, uh, at the time of Louis XV and la Marquise de Pompadour, Madame de Pompadour, um, way before our Presidents. And uh, since then, the manufacturer Sèvres has uh, managed to stay really at the forefront of their heart, of your heart, despite all the technological changes which have happened in this uh, specific art and industry in a way. Uh, I just want to mention as well that there is also a, a long lasting relationship and partnership between Van Cleef and Appels and La Manufacture de Sèvres. We have created some uh, pieces of Van Cleef and Appels pieces together with Sèvres. So, some beautiful porcelain pieces, Alhambra uh, necklaces and pieces. I remember the blue, I remember the raspberry pink. Uh, I could say that we are dreaming of making much more if only Sèvres had more capacity to supply. But that's the whole thing about design by hand. There is a lot of demand, a lot of appetite, but they just can't produce so much because it's not industrial, but it's designed by hand. So on that note, I would love to, uh, to welcome Christine to that stage because you're the woman of the night and you're the one who are giving this speech. So Christine, thank you very much. Thank you very much. You are so kind with me. Um, I apologize because my, my English is not uh, as good as I want, so I want to speak French. But I have a very good translator. Yes? <laughs> so, um, merci beaucoup. I am very proud to be, to be there tonight. I'm very proud to present the history of the manufacturing and the museum um, from the 19th century Uh, and today. So we have to maybe to see the film now? Yes. Right. Oh, yes, it's me. <laughs> Il s'agissait donc d'une excellente introduction, je pense, avec ce film pour vous montrer ce que Sèvres sait faire encore aujourd'hui, à savoir des pièces aussi extravagantes qu'au XVIIIe siècle, ce pot pourri qui a été réalisé pour la Pompadour, donc la maîtresse du roi Louis XV. So this is a very good introduction with this movie to show you uh, what uh, the de Sèvres was able to do and with this uh, potpourri from the 18th century for the uh, Marquise de Pompadour, Madame de Pompadour qui was the mistress of King Louis XV. Donc comme vous l'a très bien dit Alain Bernard avant moi qui sait parfaitement l'histoire de la manufacture de Sèvres, tout a commencé aux alentours de 1740 à Vincennes, très près de Paris. Et, et pour d'abord fabriquer de la porcelaine tendre. Et so, comme uh, uh, Mr. Alain Bernard uh, explained a expliqué un peu avant, et il est très knowledgeable de that, il a expliqué que started a commencé uh, east l'est de Paris, à uh, uh, Vincennes, en 1740, et uh, it was starting avec une porcelaine de porcelain. Et la manufacture s'installe en 1756, donc à Sèvres, au bord de la Seine, et surtout très près du château de Bellevue, qui était le château de la Pompadour. Et en 1756, elle moved to uh, Sèvres, which is on the bank of the river Seine, and it's very close to the Château de Bellevue, where the uh, mistress of Louis XV, uh, Madame de Pompadour, was living. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, la porcelaine est considérée vraiment comme l'or blanc. Et toutes les, les monarchies d'Europe cherchent eh bien, à percer le secret de la porcelaine chinoise, de la porcelaine dure. Et c'est Meissen qui est la première en Europe, la manufacture de Meissen, qui est la première en Europe fabrique de la porcelaine dure. Et c'est sur ce, sur ce chemin que Sèvres va vouloir s'inscrire. And so uh, in the 18th century, porcelain was considered as a white gold, it was so precious, and everybody was interested in all the various cultures and how the Chinese people were able to produce this uh, hard paste porcelain, and that was produced uh, in Germany by Meissen, and uh, the, po uh, the manufactory of, uh, of um, Sèvres was very interested in producing this kind of porcelain. Donc on produit d'abord de la porcelaine tendre et c'est la, la, la pompadour que vous voyez ici sur cette, sur cette image ou sur celle-ci eh qui va insuffler tout son goût à, à Sèvres, qui va euh, insuffler son goût pour la couleur, son goût pour l'ornement. Euh, c'est une femme extraordinaire qui aime beaucoup les arts. D'ailleurs, elle est représentée ici par le peintre français Maurice Quentin de la Tour. Il s'agit d'un pastel euh, en maîtresse des arts. Vous voyez qu'elle a derrière elle des livres un carton un dessin et elle lit une partition de musique. And so uh, the the main sponsor of uh, the manufactory of uh, Sèvres uh, was uh, Madame de Pompadour and you can see her in those two images and she was really uh, a specialist of art she was really interested and motivated by art and you and she was very interested in the coloring in the decoration that was uh, Uh, one of the some of the characteristics of the porcelain of Sèvres. And as you can see in this painting by uh, Maurice uh, Quentin, a famous painter of the time, uh, she's surrounded, uh, she's in an artistic environment. You can see she's reading a musical score. She has some drawings on the floor. She has some books. She's really, and, and pictures behind her paintings, and she has, she's wearing very elegant uh, clothing as well. Donc, elle persuade le roi, elle persuade son amant royal, eh bien, de, de financer la fabrication de porcelaine française. Ça, c'est très important puisque c'est lui qui va vraiment prendre sur la cassette royale le financement de Sèvres. So, she works very actively and she manages to convince the king her her lover, to to fund uh, the manufacturing of uh, porcelain de Sèvres and is uh, taking some money from the royal budget to start this manufacture of Sèvres. Donc Bien sûr, la cour via Versailles. Dont vous voyez ici, bien sûr, les images. Donc, euh, c'est une cour extrêmement élégante qui se partage entre le château, les jardins, les plaisirs de la fête. And so, uh, the, the people of the court were living in Versailles and here, you can see above, uh, on the top, uh, you can see the château et le style qui se développe à cette époque est le style rocaille. Et ce style rocaille est un style qui privilégie eh bien, les ornements en or sur des boiseries blanches. Vous avez ici donc, un des plus beaux hôtels particuliers euh, euh, du Marais à Paris qui est l'hôtel de Soubise qui présente vraiment l'avènement de ce nouveau style qui est tout à fait contemporain de la Pompadour, le style rocaille. And so there was a style which was really particular, very popular. It's called the the white gold because uh, there was the gold, as you can see there, the decoration, and you have the white uh, woodwork underneath. And uh, this is um, a picture of uh, actually an actual um, mansion which is uh, located in the Marais, in a neighborhood in Paris, and it's called Hotel de Soubise. La Pompadour fait venir à la manufacture eh bien, le peintre du roi, l'un des plus fameux qui est François Boucher, et qui représente là aussi le style très léger, très contemporain de Louis XV, euh, où il présente ici une sultane. Donc ce n'est pas la Pompadour, bien sûr, mais on sait que la Pompadour aimait beaucoup, notamment s'habiller en sultane. And so uh, the Madame de Pompadour, uh, she was very interested in uh, people, uh, like uh, people uh, from the sultan uh, uh, environment, and so she asked, uh, she had the painter uh, Boucher, the famous French painter come, and uh, work for the manufacturer of uh, Sèvres, and it was a very light spirit and very interested in Oriental things, and this is not uh, Madame de Pompadour, but this is uh, the wife <laughs> of a sultan. <laughs> So, um, François Boucher peignait à la fois des scènes galantes mais également des scènes mythologiques comme ici le bain de Diane qui incarne totalement l'esprit français hein, du XVIIIe siècle. Une peinture très élégante, très brillante avec beaucoup de couleurs claires qui plaît beaucoup. And, uh, François Boucher was not only painting uh, things that were uh, erotic or light but also mythological uh, themes uh, like you can see this is the uh, goddess Diana who is the goddess of hunting et elle a un bataille, et vous pouvez voir ici des caractéristiques des couleurs et du spirit de lumière qui a été trouvé dans la manufacture de Sèvres. Sèvres a toujours eu la chance d'avoir des marraines extrêmement célèbres, extrêmement attentionnées, comme bien sûr la, la reine Marie-Antoinette. <laughs> And uh, the manufacture of Sèvres was uh, sponsored by very uh, important people, including uh, several uh, famous women. And here you have Marie Antoinette, who was the, the, the spouse of uh, Louis XVI. Très, dès le début, Sèvres va se distinguer dans plusieurs domaines. Nous allons le voir. La sculpture, les couleurs et le travail de l'or. Some of the main characteristics of uh, the porcelain de Sèvres is uh, sculptures Uh, gold and also the colors that were uh, used. Et très tôt, donc au XVIIIe siècle, à partir de donc de 1756, Sèvres, la, la manufacture s'installe à Sèvres, et à partir des années euh, milieu des années 70, elle fabrique de la porcelaine dure puisque l'on a trouvé le secret du kaolin. And so, uh, in the 18th century, in 1756, uh, uh, the manufacture went to Sèvres, and uh, around the uh, Half of the 18th century, uh, the manufacturing people were able to uh, create the hard paste porcelain. À partir des années 1775 à peu près. In about the 1775 uh, years. Et l'une des créations les plus célèbres de Sèvres, c'est ce qu'on appelle le biscuit. And one of the most famous creation of uh, the Sèvres manufacture is called the bisque. C'est ce que vous voyez ici, c'est une sculpture qui n'a pas d'émail, qui est qui n'est pas recouverte par les mailles et qui donc permet de voir tous les tout petits détails réalisés par les sculpteurs. And this is type sculpture sculpture Et c'est cette précision, ces groupes de sculptures très charmants qui étaient disposés sur les tables, ce qu'on appelle des surtout, des centres de table qui a fait notamment la réputation de Sèvres. And uh, these types type of cultures were placed at the center of tables and so they were called surtout over everything and this was uh, the manufacturer of Sèvres was very famous for providing ces kind of objects. Donc Sèvres a toujours produit des pièces assez extraordinaires, assez extravagantes comme ici un pot pourri, très semblable à celui dans ses couleurs et dans son dans son charme à celui que Sèvres vient de rééditer ce que vous avez vu dans le film and the is is very for charming could in movie et donc les couleurs vont être vraiment ces couleurs très, très, cet assemblage de couleurs le rose le vert euh, ensemble par exemple ici vont être très célèbres et vont permettre de forger l'identité de sèvres So et donc la combinaison de ces uh, couleurs, comme like spécifique pink, spécifique et le couleur de a une caractéristique de uh, porcelaine de Sèvres. Donc les pièces extravagantes de Sèvres, on a toujours produit, comme ici le bol saint, qui est une des icônes du musée de Sèvres. C'est un bol qui a été produit pour Marie-Antoinette, et la légende dit que ce bol en forme de saint a été modelé sur sa propre poitrine, mais bien sûr c'est faux. And so there are some extravagant uh, pieces uh, wares of the manufacture that were pr produced, and this is called the uh, the breast bowl, and it was uh, supposed to it was uh, made for Marie Antoinette, and uh, some people say according to the legend that it was molded after Marie Antoinette's uh, breast, but of course uh, it's not true. It's not true. <laughs> Mais c'est un service très particulier réalisé pour la laiterie de Rambouillet dont Marie Antoinette était la marraine but it's a very specific set that was produced for the uh, dairy of the uh, uh, city of Rambouillet where uh, uh, Marie-Antoinette was very interested in uh, the uh, dairy system. And because in Rambouillet there was and there still is a very big forest and Marie-Antoinette uh, uh, le queen queenwood like to go there donc ce sont ces pièces extrêmement étonnantes très inventives très créatives qui ont fait là aussi la renommée de la renommée de Sèvres so these very uh, uh, fascinating creative uh, items also contributed to enforce the uh, the, uh, the, um, the well-known uh, manufacture of Sèvres donc comme vous l'avez vu dans le film Sèvres poursuit euh, vraiment son ses savoir-faire poursuit euh, la, le, le Conservatoire des savoir-faire, c'est aussi pour cela que c'est une manufacture nationale. Euh, L'État finance véritablement le, le, le Conservatoire des savoir-faire à Sèvres. et Donc vous avez ici plusieurs images qui montrent à la fois euh, le moulin, puisque Sèvres produit elle-même sa pâte de porcelaine, la, euh, la sculpture et puis comme vous avez en bas, le tournage. Et donc so, uh, Sèvres continue à produire et à progresser dans son... Um it's in a a sculpture donc sèvres conserve tous ces moules depuis le XVIIIe siècle comme vous pouvez le voir ici et Sèvres est préservée à tous ses moules depuis le début du 18e siècle. Vous pouvez le voir dans l'émail. En bas, vous avez ce qu'on appelle l'émaillage, bien sûr, qui est un, une technique très particulière pour émailler les assiettes. Et au bas, c'est un système pour mettre la glace, c'est l'enamélisation, et c'est un système très spécifique de manufacture. Il est très compliqué aujourd'hui de trouver des ouvriers qui savent réaliser cela, il faut une très très grande main, notamment, pour ne pas laisser de traces en dessous. De And it's very difficult to find a, a people, a craftsmen, to to C'est to to tra toute une technique et il y a de jeunes de jeunes ouvriers aujourd'hui qui pratiquent différemment, en plongeant les bras directement dans le bain, mais c'est quelque chose de très compliqué. C'est une technique très spécifique, mais maintenant vous avez des jeunes craftsmen qui uh, développent de nouvelles techniques en plongeant leur vieux harmonie dans la glace, etc. Donc les couleurs, Sèvres fabrique ces couleurs dans un laboratoire extraordinaire qui possède eh bien, tous les échantillons depuis le XVIIIe siècle, et notamment aujourd'hui des couleurs interdites, bien entendu, parce qu'elles possèdent des métaux euh, dangereux. Uh, uh, et les couleurs de la manufacture de Sèvres sont aussi très fameuses. Et Sèvres a toujours gardé tous les pigments et les couleurs depuis le 18e uh, siècle. Et il a une grande range de couleurs. Et certains sont même dangereux parce qu'ils ont des minéraux spéciaux dans les mais ils les gardent toujours. Et donc Sèvres aujourd'hui est souvent identifiée au blanc, au bleu et à l'or. Mais dès le départ, Sèvres était identifiée pour son, sa connaissance des couleurs et encore aujourd'hui, euh, nous sommes très souvent sollicités pour euh, la mise au point de couleurs donc, dans les arts décoratifs. Et donc, so, uh, Sèvres était très bien connue pour sa couleur blanche, sa Color, but it has, in general, uh, generally speaking, it had a whole knowledge about all the colors, and people still come to the manufacturer of Sèvres to get some advice about the coloring of uh, all the decorative arts.: And quand nous travaillons aujourd'hui with artistes contemporains, nous sommes de the couleur qu'ils And when we work today with a contemporary artists, we are able to create the, the very specific color they're looking for. Donc ici, le travail de l'or, que vous voyez donc, euh, à différents, euh, différents stades, et notamment ce qu'on appelle l'or avec ses effets, puisque l'or va être euh, plus ou moins travaillé, plus ou moins bruni, comme vous le voyez en bas, pour créer du relief et différentes, euh, différentes tonalités. Et c'est la technique de travailler avec l'or, et vous avez, bien sûr, différentes techniques, et différents et c'était un privilège royal. Dès le XVIIIe siècle, lorsque Louis XV donc, soutient la manufacture, il lui accorde le privilège de poser sur la céramique l'or. Et il n'y a que Sèvres qui avait le droit de le faire. Et c'était un privilège royal. C'était seulement pour le roi que l'on pouvait mettre some gold sur la porcelaine de Sèvres. Et ça a commencé avec Louis XV. Et c'est de l'or 24 carats. Et the gold est très précieux, c'est 24 carats. Donc, euh, comme vous l'avez vu dans le film, nous rééditons aujourd'hui celui qu'on appelle le vaisseau à main. Donc, euh, c'est une forme de bateau. Et c'était donc le vase de la Pompadour, le pot pourri de la Pompadour qui permettait de diffuser du parfum, des essences de fleurs, pour euh, agrémenter euh, l'air à l'intérieur des demeures. Et c'est l'un des pièces, c'est ce que vous vu dans le premier petit film, que nous avons réédité, nous avons nave, C'était un called il nave, un it et c'était du 18e siècle, et il a des grilles, et c'est un peu de potpourri, in order to laisser uh, la uh, fragrance coming out. Through, through the, uh, holes of the vase. Euh, il en existe 10 exemplaires différents We have ten different, uh, samples of this potpourri. et les musées américains ont été particulièrement euh, euh, je dirais euh, attentifs à ce type de, de pièces somptueuses puisque trois musées américains en possèdent notamment et à New York vous pouvez en voir deux un à l'Afrique collection et un au Metropolitan Museum. And uh, American museums were particularly focusing on this kind of potpourri and uh, you can see two of those here in New York City, one is at the Frick Museum and one at the Metropolitan Museum. And there is another one at the Getty uh, Foundation. Donc ici, euh, Sèvres pratique peu, toujours pratiquer euh, de la porcelaine tendre. La porcelaine tendre au XVIIIe siècle, comme vous avez ici sur ces assiettes, où on voit encore la matière, où on voit la blancheur de la porcelaine, la délicatesse du décor floral. Euh, tout cela, tout ce style XVIIIe, Sèvres est tout à fait capable de le, de le reproduire aujourd'hui and uh, uh Sèvres is still uh, producing some uh, soft porcelain some white porcelain white paste porcelain since the 18th century and that uh, uh shows you uh the delicacy the the brightness and the, the very thinness of the porcelain and uh, we're still producing some of those donc ces pièces étaient produites pour l'aristocratie bien sûr au 18e siècle au tout début du XIXe siècle, la manufacture va devenir impériale et elle, elle, elle passe sous le commandement de Napoléon, bien entendu. So, this uh, first of all, this white porcelain was really for the aristocracy, but at the beginning of the 19th century, the manufacture of Sèvres became imperial with Napoléon. Et le choix va se porter désormais sur une production de porcelaine dure, avec des décors extrêmement couvrants, comme vous le voyez, nous ne voyons plus la couleur véritablement blanche de la porcelaine, et le 19e siècle a choisi la porcelaine dure, et la, la porcelaine devient un support de décor, comme si c'était un tableau, en fait, très souvent on y peint des tableaux. Et donc, il a un changement total change in the concept, dans le le the, uh, the porcelain dans le 19e siècle est totalement couvert par des couleurs, donc vous ne voyez pas de blanc, parce que le porcelain devient un genre de médium, et il y a une peinture qui est placée sur le porcelain. Le nouveau directeur de la manufacture est un homme assez extraordinaire, il est très jeune, il a 30 ans, on lui fait confiance, et il s'appelle Alexandre Brognard. And the new director of the manufacture is very young, he's 30 years old, he's very interesting, and his name is Alexandre Brognard. C'est un grand savant, il est chimiste, Il est euh, également il s'intéresse à la géologie, il donne des cours au Muséum d'histoire naturelle, et par son père il connaît énormément d'artistes, son père est un grand architecte de Napoléon et il connaît beaucoup d'artistes qu'il va euh, faire travailler pour Sèvres. Et ce directeur, Alexandre Bognard, était très intéressant parce qu'il était un scientifique, un chimiste, un géologiste. Il travaillait au Musée de la naturelle et il connaissait aussi beaucoup d'architectes et d'artistes. Et c'est lui qui crée le musée. En fait, il va créer le Musée de Sèvres dans les années 1820 23 pour que ce musée serve d'inspiration aux ouvriers de la manufacture. And so in 1820, 1823 he created the museum of the uh, manufacture of Sèvres and that was the idea behind that was uh, that it would be a source of inspiration for the craftsmen and the artists working in the manufacture of Sèvres. source inspiration. And so he buys ceramics and uh, porcelains from all over the world so that it becomes a uh, a really wide range source of inspiration. And the challenge that he puts to the craftsmen. is not only do they have to do as well as is produced uh, when you re see those uh, pieces but it has to go even better il s'agit par exemple ici d'un flacon indien qui est très éloigné de la tradition française et pourtant que Sèvres eh bien, va, va reproduire à merveille. So that for example this is a, an uh, Indian flagon and it's very different from porcelaine de Sèvres but it will be it was realized very uh, very creatively and very well by porcelaine de Sèvres. Voilà, donc les pièces extravagantes sont la marque de Sèvres, comme ici ce vase éléphant que vous pouvez voir notamment au Metropolitan. Et uh, uh, de Sèvres, Vase, Et Sèvres va se spécialiser effectivement euh, au, 19e siècle, au 18e et 19e siècle dans la production de services de table et de pièces de service, comme ici euh, une tasse très célèbre qu'on appelle la tasse litron que vous avez en haut. Et uh, uh, Sèvres, le uh, the, the manufacture de Sèvres, uh, will, uh, also make faire beaucoup de tableware et toutes sortes de sets. Et ici, vous avez un très top, uh, which is qui s'appelle une uh, kind of de... Uh, C'est special cup spéciale. La tasse Litron. C'est uh, called tasse Litron. <laughs> uh, cup. litron. Uh, vous voyez la, la soucoupe qui est très enfoncée, en fait, parce que si vous avez votre bougie dans une main et la tasse de l'autre, et eh bien, la tasse ne tremble pas. Et vous pouvez voir ce qui est sous le cube. Il y a ce genre de chose d'eau. Imaginez que vous avez votre candle dans une main et like votre cube uh, dans l'autre. Comme ça, la cube ne se so chauffe pas et donc vous uh, uh, ne prenez pas votre uh, liquide du cube. Sèvres s'inspire aussi de toutes les grandes, les grandes découvertes des grands savants. Par exemple, vous avez des décors avec les oiseaux de Buffon, comme sur l'assiette que vous avez juste en dessous. Et le uh, porcelain de Sèvres, il uh, uh, uh, uh, uh, the y uh, a aussi l'inspiration de toutes sortes de choses naturelles. Et quand vous regardez les oeufs, ils ont regardé les oeufs qui ont étudié par Buffon, un très fameux français donc C'est dans l'ADN de Sèvres que d'être au plus près de son époque, au plus près de ses artistes, au plus près de ses savants, et donc de répercuter tout cela dans sa production. Et donc, c'est vraiment implanté dans le DNA de la manufacture de Sèvres, de être close de son temps, close à ses artistes, in, in pour produire ce qu'il fait. Do Par exemple, pour euh, rendre compte et garder la mémoire de la campagne d'Égypte de Napoléon, eh bien, bien entendu, Sèvres va produire des pièces en écho avec donc, cette découverte de l'Égypte pour. Euh, pour les, les soldats de Napoléon et pour la France, donc vous avez une assiette du service égyptien en haut, l'encrier qui a la forme du pchent, donc du, de la coiffe du pharaon. Et so, uh, for example, uh, as you probably know, Napoléon had, uh, had some campaigns and in Egypt, for example, and so Sèvres was trying to uh, connect to that, and so you can see the pharaon there on one of the... Uh, porcelain of Sevre, and on the right uh, hand uh, side uh, you have uh, the kind of headdress of a pharaoh uh, and uh, you have all these uh, sources of inspiration coming from this campaign in Egypt. Est également fait également du service and this uh, snake teapot is also very famous and it has the shape of, a, of an egg but it's also part of that Egyptian uh, Set. Donc des créations toujours assez extravagantes, que ce soit en sculpture, avec des sculptures pratiquement à la taille humaine. Ici, il s'agit du prince impérial, donc au XIXe siècle, du prince impérial avec son chien, une sculpture tout à fait charmante, réalisée. Nous avons vu les biscuits tout à l'heure de petite taille, mais Sèvres peut réaliser de très grandes sculptures. Donc le prince impérial avec son chien, réalisé par Carpeau, qui est le grand sculpteur de l'Opéra de Paris, dont vous connaissez peut-être And so there are some very extravagant pieces in the manufacture of uh, Sèvres, for example, uh, this piece is, uh, is at a human size and it's the uh, imperial prince and it was created by uh, Jean-Baptiste Carpeau, who is the one who created the sculptures at the French uh, Paris Opera, Opera Garnier. Donc le biscuit euh, inventé au XVIIIe siècle a beaucoup de succès jusqu'au début du XXe siècle, notamment avec cette très belle, ce très bel ensemble. En fait, c'est une danseuse à l'écharpe au foulard euh, qui est euh, présentée notamment à l'exposition universelle de 1900. And uh, this uh, this porcelain made of a, uh, the bisque, uh, style of porcelain uh, which started in the 18th century and was created until the 20th century, uh, was a very interesting uh, part of the manufacture and here you can see a dancer uh, with a dancing with um, a scarf. It was Lloyd Fuller. And, uh, and uh, that was Lloyd Fuller, the famous dancer. Les autres créations, sont des, notamment l'éléphant, évoquent le premier artiste étranger invité à Sèvres qui était un japonais et qui s'appelait donc Nomata qui va donc euh, venir travailler à Sèvres au tout début du 20 siècle en 1906 And l'éléphant uh, the, the elephant at the bottom uh, was uh, created by uh, one of the first uh artists uh, foreign artist who was invited to uh, to be a fellow at the uh, manufacture of Sèvres and his name is Numata and he created that in 1906 à la fin du 19e siècle, Sèvres se réforme énormément, repense complètement son répertoire de vases, son, son, sa palette de couleurs, grâce à un nouveau directeur qui s'appelle Alexandre Sandier. Et à la fin du 19e siècle, il y a un tout totally, uh, à fait différent, un pathway que uh, la manufacture de Sèvres est adoptée, en pensant à la coloration et à la way of decorating the porcelain, and it was under the uh, uh, director called Alexandre Sandier. Alexandre Sandier. Et comme vous le voyez, l'art nouveau est passé par là, les couleurs sont beaucoup plus claires, et surtout, on considère le vase comme un tout, c'est-à-dire que le décor est filant, le décor tourne autour du vase et il n'y a plus une face et une autre face. Il n'y a plus une face A et une face B. Chaque vase comporte un décor qui tourne tout autour et donc fait du vase une seule pièce. And so uh, this is really very close to, uh, connected to the Art Nouveau, and the colors are um, much uh, lighter. They are not so much uh, deep colors, and also uh, there's another aspect of that uh, type of uh, porcelain, which is that you don't look at it from uh, a side A or side B, but it is a kind of shifting kind of decoration. So you can look at it from every single side of it. Et on supprime également beaucoup tout ce qui était en bronze autour toutes les montures en bronze sont supprimées. And also all the uh, bronze framing and all the bronze decoration was uh, was eliminated with this kind of uh, porcelaine. Ce qui rend les vases beaucoup plus modernes, uh, on fait des détails plus petites et donc c'est plus accessible pour le grand public. And so it makes it more modern and more accessible for a wider audience and uh, with the details are smaller. Et on commence à utiliser moins l'or également. And also, uh, start, we started to use less of uh, gold. Less gold. Avec l'exposition de 1925 que vous présentez formidablement dans l'exposition sur le jazz qui est donc à l'étage du Cooper Hewitt et que j'ai découvert avec beaucoup de joie et d'enthousiasme, merveilleuse exposition. Avec l'exposition de 1925, Sèvres travaille avec les plus grands décorateurs de son temps et notamment jacques Émile Rouleman. So et donc, avec l'exhibition de 1925, et c'était vraiment une grande surprise, et j'étais vraiment really enthousiastique à de découvrir cette uh, exposition que vous avez uh, en haut concernant le jazz. Donc, so, uh, Sèvres travaillait avec l'un des principaux décorateurs de l'époque, M. Ruhlmann. Donc, il y a deux meubles de Ruhlmann à l'étage qui sont merveilleux. Vous avez ici les modèles de vases que Ruhlmann a réalisés pour Sèvres, qui sont d'une grande simplicité, qui sont d'une grande d'une grande économie de moyens avec des couleurs très franches donc il a pu également les faire très très grands là on a les, les petits modèles mais il a pu faire de très grands modèles notamment pour les paquebots oh. and so upstairs you can see two of uh, two pieces of furniture uh, done by uh, Mr Ruhlmann. but here these are uh, things that were uh, created by Mr Ruhlmann, which are smaller cups but they were also with a very simple colors a very uh, very uh, restricted in some ways, but there were also very big vases and big, um, big sets that were made for the, uh, for the ships. Et comme vous le voyez à Sèvres, il y a toujours une, une idée de, comment dirais-je, de mettre en valeur la pièce et vous avez toujours un socle, vous avez vu le socle tout à l'heure sous euh, le pot-pourri de la Pompadour, hein, qui était très ouvragé, très travaillé. Ici, vous avez ce petit dé, ce petit cube, qui va être la signature de Ruhlmann, mais qui montre toujours cette volonté à Sèvres d'exaucer les pièces, de les, de les porter plus haut. Et il y a toujours, dans la porcelaine de Sèvres, il y to to uh, to a toujours l'idée de de réunir l'objectif, de le mettre à the top. Et donc, ici, par exemple, sur the gauche, vous pouvez voir que c'est sur le petit cube, and it was put deliberately onto, onto the cube to, to present it better. Donc Sèvres travaille non seulement avec les plus grands décorateurs, en France on appelle ça des ensembliers, comme Roullmann, mais également comme rapin. Et on travaille, euh, rapin, pré, on travaille beaucoup aussi sur la lumière, puisque la porcelaine est transparente et translucide, et le, les, les, tous les éléments d'éclairage, les lampes, les lustres, vont être une des orientations de la manufacture, à partir de 1925. And so, uh, uh, Sèvres was working in collaboration with uh, several decorators and who were doing all kinds of things, so they were called uh, kind of wholesomeers, uh, to uh, translate uh, verbatim uh, from French into uh, English. And so uh, there were people like Mr. Rapin and uh, Sèvres became much more involved into the uh, lighting system because uh, et uh, was creating some lamps and all kinds of things like that because the porcelain is very light and is very translucent and transparent. So it was a particularly good orientation to develop the porcelain of Sèvres. Et donc cette orientation ici, c'est une lampe de, de 1949 par Prêt qui reprend toute cette inspiration née en 1925. Et donc, cette lampe a été créée par M. Pré en 1949, mais elle récréait, a répondu la source d'inspiration qui a commencé en 1925 pour uh, la manufacture. Donc aujourd'hui, Sèvres poursuit ses rééditions du 18e siècle. Sèvres fournit toujours les services de table pour l'Élysée, pour Matignon, pour les grandes ambassades de France à travers le monde. Elle fournit toujours des services de table, mais ce n'est plus, bien entendu, sa principale activité. Elle s'est orientée depuis une trentaine d'années vers la création la plus contemporaine et travaille avec les plus grands artistes du moment, comme elle l'a fait depuis le 18e siècle. So, uh, et donc, manufacturer de of a, of a Sèvres travaille Uh, creating tablewares for the uh, presidential palace, the, the, the Elysee, for the uh, Matignon, and for all kinds of uh, uh, embassi embassies in the foreign, French embassies to the foreign countries, and this is one of the things it's working on, but also it uh, asked a lot of uh, um, famous uh, uh, contemporary uh, artists and creators to collaborate. Donc peut-être vous pourrez-vous reconnaître la création de l'artiste japonaise, toujours aussi étonnante, de Little Martian, euh, by Yayoi Kusama. <rire> Donc euh, voilà, elle est très très particulière et ça a été un, un grand bonheur que de travailler avec elle. L'artiste chinois, Shutechun, ici pour ce vase, et une artiste euh, également anglo-américaine qui est Kristen McCurdy. And so this is a very uh, inspiring artist on the top left side, uh, uh, Yayoi Kusama, uh, and she creates this uh, little uh, gol golden spirit, and it was wonderful to be able to collaborate with her. And on the right, you have another uh, uh, contemporary uh, Chinese artist, uh, Chu De Chun, and then uh, at the bottom, this is a famous Anglo-Saxon artist, Christine McCurby. Et Christine McCurdy réinterprète justement le rose Pompadour. Vous avez un petit coffret ici avec un tout petit os, donc euh, avec cette préciosité qu'on pouvait avoir au XVIIIe siècle. And so Christine McCurdy is reinterpreting this uh, pink of uh, the co pink color of uh, Pompadour, Madame de Pompadour, and she creates un little hole. And on the other side, what you see, the white thing is a little bone. Bien sûr le grand artiste français Pierre Soulages avec un vase qui avait été commandé spécialement par le président Jacques Chirac pour honorer la compétition de sumo donc euh, au Japon. And this is a, a famous uh, artist called Pierre Soulages who created that vase and it had been uh, uh, uh, asked uh, created for uh, Président uh, Jacques, Jacques Chirac. Chirac and this was uh, for the competition of the sumo writers. Uh, the Japanese uh, fighters, sorry. Donc, le design est également une des nouvelles orientations euh, qui se poursuit avec succès, avec notamment le, le grand groupe de designers italiens issus de Memphis, notamment Ettore Sotsas, Michele Delucchi, uh, Branzi, également Andrea Branzi, dont vous avez ici les créations. And we're also working with uh, uh, some uh, famous designers, Italian designers, like uh, Ettore Sozas. Uh, Andrea with, uh, Branzi, Andrea Branzi de et Michela De DeLuki et certains sont ensemble à Memphis. et exactement ainsi que les, les well designers contemporains français les plus connus comme Pierre Charpin as well personnes. as some very famous uh, French designers like Pierre Charpin like you see on the top right donc des vases extrêmement étonnants vous avez ici un, encore une fois un vase qui maintenant est devenu une icône de Sèvres le vase euh, métro donc, qui évoque avec ses carreaux de céramique le métro parisien et qui est une création du japonais Fukazawa, du designer Fukazawa. And so some of them, uh, some of these uh, vases became very uh, symbolic. Uh, uh, for example, if you look at the top left, this is called the metro vase because it uh, recreates the tiles of the French Paris metro. Et c'est le jeu entre bien sûr cette céramique populaire et utilitaire et la préciosité de la porcelaine de Sèvres. Et bien sûr, c'est un genre de jeu et de jouer entre la culture populaire, avec les tiles populaires du métro et la porcelaine très précieux de la manufacture de Sèvres. À l'autre, juste à côté, une réinterprétation des grands vases que l'on produit à Sèvres depuis le XVIIIe siècle, qui sont les grands vases Médicis, qui sont des vases de décoration, que l'on met notamment également sur les toits hein, des, des, des résidences. Et vous avez ici un vase Médicis qui est... Euh, euh, représenté comme une machine avec des écrous et des boulons hein, par euh, l'artiste Pucciarelli qui est mort l'année passée. And some of some of the other ones, like the one on the top right, uh, they are uh, called uh, Medici uh, systems. So they reproduce uh, some of the things that were presented on the roof rooftops. And this one is using some equipment and some tools like uh, screws and things like that. And it was created by uh, Pucci de Rossi. Voilà, c'est une réinterprétation totalement contemporaine du vase décoratif. Et c'est une réinterprétation totalement contemporaine des vases décoratifs. Ici, deux des grands items de sèvres, à savoir le bleu de sèvres, très profond, hein, ce bleu qui a été mis au point donc, euh, donc à la fin du XVIIIe siècle, et puis bien sûr l'or, hein, qui est encore une fois la signature de la manufacture de sèvres. And so these are two of the main characteristics of the uh, porcelain de Sèvres, and you have the, the very deep blue color, which is really uh, specific to porcelain de Sèvres, and then of course the gold, the golden color. Et encore une fois, vous voyez que la pièce est exaucée. Elle n'est pas au ras. au ras du sol, au de la table. Elle a ce petit pied qui lui permet de s'élever au-dessus. And uh, once again, you can see that this item is not just flat on the surface, but it has this little uh, stem and it's standing up. So you can really put uh, that... Uh donc Sèvres a repris cette, uh, cette tradition du mobilier. Elle a produit également aujourd'hui des écrans, comme ici, donc uh, une sorte de paravent, uh, like a screen. Uh, c'est un paravent, c'est une claustra, réalisée par uh, l'architecte d'intérieur français qui s'appelle Christian Biescher. Et cette pièce a kind of créée par Christian Biécher, un architecte d'intérieur, et c'est une sorte scène. et c'est fait en porcelaine. Donc bien entendu, vous avez tout à l'heure, euh, Caroline a évoqué le magnifique cabinet qui existe ici avec des plaques de porcelaine de Sèvres. Euh, C'était une invention des ébénistes parisiens au XVIIIe siècle que d'incruster les meubles avec des plaques de porcelaine. Et Sèvres a repris cette tradition euh, aujourd'hui et a euh, permis à des artistes comme Nathalie Dupasquier de réaliser ici des cabinets tout à fait différents mais qui reprennent exactement cette tradition. So as uh, as our dear director mentioned before uh, upstairs we have a very beautiful piece of furniture which has some plaques of porcelain. Et c'était quelque chose qui était aussi caractéristique de la fabrication de furniture dans le 18e siècle. Et c'était fait par un artiste traditionnel. Et certains artistes contemporains étaient inspirés par ça. Et c'est un artiste appelé Nathalie Dupasquet qui a aussi utilisé ce système pour enlever des choses avec des furnitures. Et ici, un petit porcelain. coffret pour, comme au XVIIIe siècle, pour les femmes qui euh, mettaient tout, toute leur correspondance, tout leur courrier. Donc, dans une petite boîte, il s'agit ici d'une boîte à lettres. And this is a, a little uh, letter box for women, women who were keeping all the letters that they received, and this is one of them. Donc, le musée euh, que je que je dirige aujourd'hui est juste devant la manufacture. Hein, les, nous sommes sur le même lieu, nous sommes vraiment en connexion euh, très étroite. Et ce musée, donc, a été créé pour servir de source d'inspiration c'est la raison pour laquelle il conserve aujourd'hui 50 000 pièces de toute, de toute origine et de toute provenance mais essentiellement de la céramique et du verre so uh, the museum is located right in front of the manufacturer and that's the one i am a director of and uh, it was started in the uh, 18th century and started started uh, uh, collecting pieces from all over the world, pieces uh, that are ceramic uh, and uh, earthenware and all kinds from all over the world, because that was a source of inspiration for the people who were manufacturing things at Sèvres. Par exemple, le vase que vous avez sur, en haut à droite, le vase étrusque avec des rouleaux, est une forme qui a beaucoup, beaucoup été utilisée à l'époque de Napoléon pour tous les vases néoclassiques. Ah. For example the, the vase on the right side which is a uh, top right side which is a uh, uh, an Etruscan uh, uh, type Etrusque, of uh, uh, a va vase uh, Etruscan uh, that was a uh, the kind of shape that was uh, that you can find in all the uh, some of the vases from the period of Napoleon. Tout à fait. Donc des plus, les créations asiatiques bien sûr euh, sur le bleu avec euh, donc euh, ce plat Ewan qui est tout à fait exceptionnel du XIVe siècle à gauche, un des grands chefs dœuvre de la céramique coréenne, de la céramique iranienne. Toutes ces pièces ont aussi été collectées pour leur couleur, pour leur décor. Et c'est bien entendu toute cette réflexion sur le bleu, sur l'ornement, sur la manière de couvrir une surface hein, qui a permis à la manufacture de sèvres sans cesse de se renouveler et de progresser. And of course, uh, Sev was also very inspired by all kinds of Asian uh, decorative cultures, and here you can see some of the pieces that were collected on the top left. This is from the Yuan dynasty, uh, Chinese uh, piece with its blue, and then you have on the right side a Korean jar, and then uh, you have a Lotus uh, cup from Syria on the bottom left, and on the right this is the blue from a Persia, and uh, we were collecting all of this, people were collecting all of this in order to get a source of inspiration for the decoration, the ornamentation of the uh, porcelain and the coloring of the porcelain. Et donc bien entendu, toutes ces, toutes ces pièces ont largement inspiré les créations de Sèvres XVIIIe que vous voyez ici, et notamment ces créations que je, vous ai, je ne vous ai pas encore montrées, mais ce sont ces fleurs hein, qui sont réalisées ici des fleurs modelées qui là aussi sont l'une des marques de sèvres, et sèvres en produit énormément à la fin du 18e siècle pour concurrencer Meissen euh, qui en avait fait sa spécialité. Et donc tout ceci a été une source d'inspiration pour tous les items que vous pouvez voir ici, et l'un d'entre eux que je n'ai pas mentionné avant est ce genre de fleurs moldées qui étaient aussi une spécialité de la uh, manufacture de Sèvres, qui a commencé à la fin du 18e siècle, et c'était pour être en compétition avec la manufacture de Meissen. Uh, factory. Voilà donc une magnifique collection de, de faïences qui sont des pièces extrêmement impressionnantes. La faïence étant le, le, le, le, la principale céramique en France depuis le 17e siècle jusqu'à la, jusqu la, du, du, du, du, jusqu la deuxième moitié du 18e et c'est une collection très belle aussi de céramique. Et bien sûr, c'était très populaire en France, surtout depuis le début du 17e siècle jusqu'à la mi-moitié du 18e siècle. Voilà. Et ce sont des porcelaines européennes. Exactement, notamment avec des pièces aussi célèbres que les animaux de Meissen. Vous pouvez voir ici les les animaux, qui produits Meissen, the German, uh, manufacturer. Et toutes ces pièces donc, euh, voilà, permettent au musée de Sèvres de produire ces pièces euh, largement inspirées. Vous avez en bas le grand vase Neptune qui fait 3 mètres de haut et qui est une, euh, un défi lancé pour une exposition universelle. Et tout cela est une source d'inspiration pour les pièces que vous pouvez trouver dans notre museum. Et par exemple, ce vase à côté, ce vase blanc, est de 3 mètres. Et ça a été produit comme un challenge pour l'une des expositions uh, universelles universelles. Et vous voyez donc le vase Napoléon, la correspondance avec la forme antique que nous avons vue tout à l'heure. And you can see the Napoleon vase on the top right, uh, how it was connected to the more antique uh, Etruscan uh, vase that we saw earlier. L'art déco que vous pouvez découvrir là, dans cette exposition sur le jazz, avec donc ici à Sèvres, un moment vraiment fort hein, de participation des décorateurs et des ouvriers de Sèvres, vraiment une très belle collaboration dans les années 25 et 30. And here you can see uh, the Art Deco, and uh, you can see quite a lot of that uh, upstairs uh, with the uh, exhibition of 1925. And uh, you can see the collaboration of the people doing the ornamentation and the workers. So, contemporary pieces, with Louis Bourgeois, as you have on the And contemporary pieces like Louis Bourgeois on the bottom right. Natural study. So et en partie vous avez ici le bar de la qui a été réalisé pour le président français Pompidou, and and that was that was for uh, Pompidou. et l'ensemble de ces pièces en fait aujourd'hui lorsque vous avez euh, le corps de femme ici qui s'appelle odoré di femina au milieu de la de la diapositive il faut savoir que les artistes permettent aussi aux ateliers d'entretenir leur savoir-faire ici vous avez donc toute une pièce en relief qui fait appel donc euh, à euh, un atelier particulier qui permet donc à chaque fois de s'entraîner de conserver son savoir-faire donc euh, il y a une sélection d'artistes en fonction là aussi de ce qu'ont besoin les ateliers pour pouvoir euh, perpétuer les savoir-faire and you can see the the body of a woman there in the middle of the uh, slide and it, it it tells you how we also uh, ask uh, artistes, créateurs, creators, in order to them to challenge the people who are working in the various workshops of our manufactory, in order to to progress in their know-how and the way to, to deal with the production and the processes. Et donc dans les dernières applications de la, de la céramique, notamment euh, ici en bas, vous avez donc euh, un siège urbain. Il s'agit de mobilier urbain qui est aussi euh, une voie dans laquelle Sèvres pourrait. Euh, pourrait aujourd'hui euh, se lancer euh, comme elle continue notamment à le faire dans le métro parisien pour euh, les nouvelles stations qui vont arriver dans le cadre du, du Grand Paris. And so there orientation pathway au bas, nous avons ce qu'on appelle « urban furniture » et nous travaillons sur ça. Nous travaillons aussi, par exemple, dans le métro de Paris, le uh, the, the subway de Paris. Nous espérons produire des choses quand nous commençons à construire le subway tout autour de la ville de Paris. Donc, comme vous le voyez, Sèvres est une manufacture qui est en prise avec son temps qui est véritablement connectée à son époque, qui permet aux plus grands artistes de son époque de travailler avec elle, d'explorer le savoir-faire de la manufacture de Sèvres, tandis que les artisans, artisans d'art se mettent au service de l'artiste. Donc C'est une manufacture qui, bien que née au XVIIIe siècle, est parfaitement contemporaine. Et donc, comme vous pouvez le voir, la manufacture de of a, of a Sèvres est vraiment really connectée à son propre temps et avec les grands artistes. Et aussi, elle explore des manières uh, de uh, progresser dans le savoir-faire de faire des choses et aussi la façon dont les uh, uh, artistes et the, uh, the les craftsmen peuvent collaborer ensemble. Et c'est vraiment l'un des objectifs de notre manufacture aujourd'hui. Donc, elle est née de la fantaisie bien entendu de la de la Pompadour et du roi Louis XV, de cette envie d'être la première, euh, la première euh, monarchie d'Europe en possédant donc, cet or blanc. Et c'est aujourd'hui euh, une manufacture qui produit et qui euh, fait rayonner le style français euh, au travers du monde. And so uh, the manufacture of uh, Sèvres uh, was uh, produced uh, uh, at the beginning uh, as a kind of uh, expression of the fantasy and uh, it was uh, promoted by uh, Madame de Pompadour and it w was to promote uh, the French culture and through what was called the uh, uh, golden white. And uh, now it continues in order to kind of uh, uh, progress and to uh, accomplish more. Uh, Exactement. Donc j'espère vous avoir donné l'envie de venir nous voir, de venir visiter les ateliers puisque l'on peut venir visiter et voir bien entendu les artisans au travail ainsi que le musée d'inspiration qui est juste, juste à côté de la, de la manufacture. Donc je, je vous y attends et je vous remercie infiniment de votre patience et de votre écoute. So I welcome you and I hope some of you uh, see the opportunity to come and visit our workshops and you can see the, the people working in the workshops and also visit our museum. And uh, it, it was a really good opportunity for me to uh, exchange uh, my knowledge with you and I hope, uh, thank you very much for being so patient and it was a great pleasure for me. So we have time for a few questions. If you have a question, please raise your hand and I'll come to you with the mic. Yeah, uh, how did they manage to, the microphone on? Yeah. Yeah. Yes. How did they manage to survive the revolution before the rise of Napoleon? After the revolution? revolution. Yeah, when the revolution and... The at the end of the, the, the 18th century? Ok. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, il y a la, la, la révolution effectivement, et la, la période a été très compliquée pour la manufacture parce que les ateliers, euh, eh bien, se faisaient la guerre entre eux, en fait, entre euh, ceux du plâtre, ceux de la peinture, ceux de la décoration. Mais euh, malgré tout, eh bien, euh, il n'est jamais venu à l'idée de quelque homme politique que ce soit, de supprimer la manufacture. Elle a été mise en sommeil pendant la Révolution. Et dès la fin du XVIIIe siècle, elle continue à produire de très belles pièces qu'elle fait acheter par des, par des marchands. Et donc, oui, à la fin du 18 a difficult uh, time uh, for the manufacturer because there were some kinds of internal wars between the people uh, in between the various workshops in the manufacture, the people producing the plaster, people painting, people ornamenting, but it was always, uh, it was never completely, it was never attacked by the sovereigns and the people in charge of the government, so it was just uh, like a sleeping cell for a while. Il y avait à peu près 150 personnes qui travaillaient dans cette manufacture et donc c'était beaucoup de monde et donc il ne fallait absolument pas la détruire. Et so there were 150 people working in this manufacture so it represented a, a big uh, amount of people so uh, it was not something to be destroyed. It was a chance, really. Donc comme je l'ai dit, donc la porcelaine, dans un premier temps, la porcelaine euh, que l'on pratique à Sèvres est une porcelaine tendre. C'est une porcelaine qui n'a pas de kaolin et qui est une à l'intérieur et qui est une porcelaine qui. Euh, euh, bien que c'est une terre qui est blanche, mais qui n'a pas de kaolin blanche, blanche crème, pas tout à fait blanche, mais qui surtout se raye avec un couteau avec l'acier. On peut la rayer. Et donc, il faudra attendre en France 1768 pour que l'on trouve un gisement de kaolin près de Limoges, qui est donc cette terre très spéciale, très blanche, qui permet donc à la pâte d'être translucide, hein, d'être transparente. Et donc, à partir de cette date-là, tout le dernier tiers du XVIIIe siècle, Sèvres va commencer, en fait, à pratiquer de la porcelaine dure. And so uh, the porcelain, as I had said before, it started by being a soft kind of a, a material. Uh, there was no kaolin uh, mineral inside of it, so it was a creamy, white cream color kind of paste but it could be scraped if you put your uh, knife against it you could scrape it easily so uh, but in 1768 uh, there were people found a kind of uh, mine of Caroline mine near the region of uh, the area of Limoges uh, the city of Limoges and so that allowed uh, it was more transparent and that allowed us to produce uh, the hard paste porcelain et dans la première porcelaine, pour la rendre plus blanche, alors que la pâte ne l'était pas tout à fait, parfois on pouvait ajouter ce qu'on qu faisait en faïence, à savoir de l'oxyde d'étain. Et donc, parce que le premier type de porcelaine était plus une couleur de que de couleur blanche, on pouvait le blancher en mettant un oxyde de l'étain. Oui, uh, tin oxide no no, uh, I don't know. <laughs> no. <laughs> <laughs> uh, in order to make to whiten it I know. In the back? Um, could one? you talk just, just a moment i'm oh sorry <laughs> tin je pense que c'est plus Ça rendait la pâte plus blanche. en fait so that would make the paste um, Could you please talk a little bit about how you find and train your contemporary craftspeople? Uh, Je n'ai pas entendu. Comment vous formez? Oh, I'm sorry, can you <laughs> please uh, talk a little bit about how you find and train your contemporary craftsmen, okay. artists? Alors, uh, le, la Manufacture de Sèvres possède son propre, sa propre école, son propre centre de formation. So the manufacturer of Sèvres has its own school, its own uh, training center donc, il y a normalement, euh, il y a après un examen, il y a environ, Sylvie tu me détrompes, il y a environ trois ans de formation. And so first you have to, to take an exam and then uh, I believe uh, you have to take a training that lasts for three uh, years. Avant d'intégrer un atelier particulier. And after that, then you can work within a specific workshop. Et il y a à peu près 27 métiers qui sont représentés à la manufacture, 27 métiers différents. Et après, donc, il y a cette formation qui est permanente dans les ateliers, donc pour euh, pouvoir à la fois réaliser des rééditions et travailler avec les artistes contemporains. And so, uh, non stop uh, training in the in the various uh, workshops and so then you work toward uh, the accomplishment and uh, you you can then uh, produce some redditions you can make copies of uh, original works or to work with the contemporary artists. Et donc il y a plusieurs plusieurs types d'invitations soit on invite des artistes qui pratiquent déjà la céramique qui ont une connaissance soit on, on invite des artistes qui n'ont pas fait de céramique et qui vont en faire à sèvres grâce euh, justement à l'accompagnement des artisans d'art qui vont euh, essayer de, de, de, de enfin, qui ne vont pas essayer, qui vont d'ailleurs aider l'artiste à mettre en forme son idée et à créer son œuvre. So there are two ways of collaborating with the uh, artists nowadays. Uh, we can invite artists who are already specialists in ceramics, and so they can come and work there in our manufacture, or we also invite some artists who have no knowledge about the porcelain in particular, and so they work with the craftsmen, and the craftsmen are going to help them to create, to uh, uh, translate uh, their uh, artistic concept into the porcelain. Um, what was the experience for the factory during World War II? Um, did it suffer much damage and did it continue to operate? Ah, pendant, la mondiale, alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, la manufacture a été euh, réquisitionnée euh, pour euh, produire notamment des, des éléments pour euh, pour la de mémoire pour la pour la guerre des éléments euh, techniques de la de la fin, de la céramique technique pour la pour la guerre et euh, il y a eu euh, effectivement des commandes qui ont été faites par le régime de Vichy puisque c'est une euh, c'est une manufacture nationale donc euh, il y a eu des commandes faites par Pétain et il y a eu également des, un, un, une commande de service faite par Goering. So, uh Yes, uh, during uh, World War II, the manufacturer was requisited because it could provide some uh, technology about the ceramic, especially ceramics that were used for the war. And so, uh, since at the time uh, of the Vichy uh, government, uh, there were some uh, orders uh, that were provided uh, to the uh, manufacturer of Sèvres and also uh, by uh, Pétain and, uh, and, um, and, and also by Goering. Et nous possédons nous possédons encore ce service dans les réserves, le service de Göring. Et nous avons encore ce set pour uh, uh, Göring dans uh, nos uh, réserves. Et le musée a été bombardé. Uh, Et ils ont été bombés. Notre uh, musée a été bombé. Donc beaucoup d'œuvres ont disparu dans les bombardements. Donc so beaucoup d'œuvres ont disparu dans les bombardements. Uh, Is the museum supported by the government? Oh, yes. <laughs> It's like like 33 muse uh, other museums in France. Ce sont les musées d'État, yes. They state Mais museums. C'est une vraie décision. Euh, en France, il y a deux manufactures nationales encore, la manufacture des Gobelins pour la tapisserie, les tapis et la manufacture de Sèvres pour la porcelaine. Et il est vrai que c'est une véritable chance que euh, l'État ait décidé de conserver ses savoir-faire, de les perpétuer, de les prolonger en finançant. Effectivement, euh, nous avons une dotation chaque année, mais à nous, bien entendu, de mettre à l'équilibre la production de la manufacture. Donc il y a un véritable effort commercial, notamment les créations contemporaines que vous avez vues sont des créations qui sont vendues. Yes, uh, so uh, we are supported by the government as well as 33 museums in France, and there are two national manufacturers that are left over in France. This is the manufacturer of Sèvres for porcelain, and there's also the one of the Gobelin for tapestry. And so the uh, the state, uh, the French government, uh, maintains that, wants to maintain that, and gives us some funding. But we have also to balance that with the uh, on the commercial. Uh, uh, point of view and we receive donation dotations every year, and so in order to balance the production, we work in a more um, commercial mindset with some of the contemporary artists.: Great, and I think yep. we have time for just one more question. Yes, I'd like to find out in the the pieces you made for uh, the president of France, are they one of a kind or were they um Produced in a limited number. That would be Chirac et Pompidou. Ah, alors, euh, les, à Sèvres, il n'y a toujours que des très petites séries. Il n'y a que des très petites séries. Et donc, nous dépassons rarement les dix exemplaires. Donc, il y a pour le vase, notamment soulage, il y a dix exemplaires, 10. Et pour euh, le bar Autruche, euh, ce, ce, sont des commandes extrêmement, euh, ce sont des commandes particulières où il y a fort peu d'exemplaires, on va de 5, 7 ou 10, ou parfois des pièces uniques, hein, bien entendu quand il s'agit d'une commande spéciale. Donc, ces des very très orders. Uh, usually, il ne va pas plus 10 samples pour la même chose. Uh, uh, Par exemple, pour uh, la pièce de Soulage, de l'artiste uh, Soulage, c'est uh, 10 uh, uh, samples. Et uh, aussi, uh, uh, some of them are just, il uh, only a single one. seul. Et pour le barreau il y en avait Alors, pour le barreau je crois qu'il y en a. Je pense qu'il y en a deux c'est une pièce, il y a l'exemplaire d'artiste aussi, donc il y en a deux. Because there's one produced uh, and by the artist, so he keeps it, and the, and there's the other one, and so, but usually it doesn't go beyond five, seven, or uh, c'est la spécificité de cette tout est fait à la main tout, tout, tout, comme vous l'avez vu, donc nous ne pouvons absolument pas avoir une production industrielle. Tout est, tout est produit en très petit nombre et ce sont à chaque fois des pièces d'exception. Et so donc, c'est aussi une des caractéristiques de la manufacture de Sèvres, c'est que tout est en absolument so uh, tout, donc nous ne pouvons pas à vers production industrielle parce que tout est plus ou moins unique. Et quand même il y a 12 peintres donc, dans l'atelier, et eh bien... 14 tu me dis. <laughs> 9. Tout <laughs> à l'heure tu m'as dit 12 donc 9. Il y a 9 peintres, nous ne pouvons déjà c'est très très compliqué de, de, de charger encore plus leur, leur, leur emploi du temps et la, la manufacture tourne, tourne à plan And also we only have nine painters working in the painting workshop so they are very overloaded they are, their schedule is very busy and so we cannot give them even more work because they're already working nonstop.